Ils les ont percutés volontairement. Appelez les pompiers, n'enlevez pas le casque, ne mettez pas plus en danger, c'est pas normal ce qui se passe. C'est des enfants. Ah, T'as mal T'as mal partout mmh. bon. en fait. T'as fait Ça va Bon. Ah. Je suis confusé. Il était une... derrière toi Pourquoi vous n'êtes pas ah, arrêté pas ah, mais... Tu m'as dit de s'arrêter Pourquoi il n'a pas fait s'arrêter